Je vais vous montrer comment on transforme une Peugeot Partner en camping-car. Voici la version normale, 5 places, beau coffre, Donc, pour commencer, j'ai enlevé la planche de soutien. On rabaisse les fauteuils arrière d'un geste simple, 1 et 2. Et on fait pareil pour le petit fauteuil séparé. On plie et on rabat. Nous voilà déjà avec plus d'espace qu'avant. Voici du matériel nécessaire pour faire le lit. Une planche et trois madriers. Planche de gauche. Les planches de droite s'adapte parfaitement l'une à côté de l'autre. Les valises et les sacs se glissent en dessous. Et voilà, même la boisson indispensable se glisse facilement sur le matelas. Voilà le lit qui arrive. Voilà.